I'm <laughs> sorry. <laughs> Alors, moi, c'est Pixelis64. Je viens du Hard. Des amis m'ont un petit peu mis le couteau sous la gorge. Le sport occupe une grosse place dans ma vie et j'avais besoin de me défouler encore plus. Un peu de bagarre, ça fait jamais de mal. Mon premier match. Mon premier pipi dans la culotte. Je suis une geek inconditionnée. Une très grosse place. Si je n'en fais pas au moins une fois par semaine, mon corps se décompose, il commence même à se nécrofier. C'est dire à quel point Mais le projet venir à plus d'entraînement pour me perfectionner en technique et faire des matchs officiels.